L'hygiène est un élément essentiel pour la santé et le bien-être d'une personne. Lorsqu'il devient difficile de prodiguer ses soins, le personnel de santé peut recommander l'utilisation d'une chaise de douche. Utiliser une chaise de douche peut être une expérience intimidante pour certains. Il est donc essentiel de se sentir en sécurité, confortablement installé et digne. Les chaises de douche ont un rôle essentiel dans la sécurité et le confort. Pour cela, il faut positionner correctement le bassin afin de stabiliser la posture de l'utilisateur et par conséquent lui permettre de rester en position assise un peu plus longtemps et favoriser l'indépendance, facilitant ainsi les soins non seulement pour l'utilisateur, mais aussi pour les dents. C'est dans cette optique que nous avons apporté des modifications à la plaque d'assise de tous les modèles de chaises de douche et de toilettes Océan Ergo. Premièrement, une nouvelle plaque d'assises profilée a été conçue sur la base des empreintes laissées par les personnes assises. Le contour crée un enveloppement essentiel pour la répartition des points de pression, la stabilité pelvienne et le confort en général. L'ouverture de l'assise percée est plus grande et plus arrondie à l'arrière pour assurer le soutien du bassin. Les ischions sont ainsi positionnés à l'intérieur de la découpe. Le poids est ensuite transféré des ischions le long des fémurs, ce qui permet de redistribuer la pression des ischions sur toute la surface de l'assise. Un bassin stabilisé favorise une posture droite et le fonctionnement des systèmes physiologiques du corps, y compris des intestins et de la vessie. Plus important encore, cela garantit que l'utilisateur est confortablement assis et détendu, ce qui permet une toilette efficace. Deuxièmement, il y a désormais une pente d'assise de 5 degrés, ce qui relève les genoux à l'avant et favorise la position de squat recommandée pour les besoins naturels. Enfin, des nouvelles encoches à l'avant de l'assise ont été conçues pour permettre à l'utilisateur de se repositionner. Cela aide non seulement l'utilisateur à s'assurer qu'il est correctement assis sur la chaise, mais le placement des mains sur les encoches peut permettre à l'utilisateur de se repositionner confortablement pour une toilette efficace. Utilisée conjointement avec le dossier réglable en tension, livré en standard sur tous les modèles Océan Ergo, la nouvelle plaque d'assises ergonomique aide à maintenir une posture droite pour une expérience plus confortable et relaxante.